Dans le module 4, Sécurité mécanique, limites et solutions, en plus d'expliquer l'ensemble des pièces qui constituent généralement une imprimante, il présente certains paramètres à considérer, des contraintes anticipées, des pistes de solution à de possibles problèmes techniques. Dès le préscolaire, l'école joue un rôle important en ce qui a trait à la compréhension des enjeux liés à la santé et au bien-être et à l'adoption de saines habitudes de vie. Elle doit assurer aux élèves un environnement sécuritaire. Cette responsabilité déborde largement dans le cadre des interventions propres au programme et elle requiert une action concertée de l'ensemble du personnel. Une imprimante 3D, au même titre que tout ce qui est mis à la disposition d'élèves, doit être utilisé avec certaines précautions selon la situation. Bien que toutes sortes d'imprévus peuvent survenir, cet aspect ne doit pas empêcher la présence de la machine en classe, l'école étant un lieu privilégié d'apprentissage d'une posture, posture responsable face à des objets qui peuvent être dangereux. Les euh, risques d'utiliser une imprimante 3D peuvent être physiques, par exemple un feu, ou électriques, par exemple un survoltage. Même si jusqu'à présent peu d'études ont été menées à ce sujet, l'impression 3D pourrait présenter un risque pour la santé. En effet, selon une étude finlandaise, Certaines imprimantes émettent dans l'air une quantité importante ou peu importante de particules ultrafines et de nanoparticules lorsqu'elles sont utilisées. Mais en connaissant ces risques, il est possible de les diminuer. Par exemple, croyant que l'opération d'une imprimante 3D est sécuritaire lorsque certaines mesures de protection sont en place, l'Université de l'Ontario a mis en place quelques mesures afin de diminuer les risques associés à l'impression 3D. Achat de modèles d'imprimantes 3D reconnus pour leur sécurité et leur fiabilité. Installation de fiches signalétiques à proximité des imprimantes afin que les utilisateurs soient conscients des dangers potentiels d'utiliser l'imprimante 3D. Choix d'utiliser le filament PLA au lieu de l'ABS comme il est à base de plantes. Le PLA est moins toxique que l'ABS et émet une odeur moins caustique. Disposition des imprimantes dans un endroit ouvert et bien ventilé afin que les vapeurs puissent se disperser facilement. Ces mesures sont des exemples de précautions qui pourraient être prises par les membres de l'équipe école, mais il en existe davantage. Les fabricants d'imprimantes 3D offrent habituellement des consignes de sécurité et il est possible de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. L'impression 3D offre une grande liberté, mais la liberté vient avec des responsabilités. Ces responsabilités vous incombent une bonne connaissance des enjeux liés à l'impression 3D et une expérience pratique avec les appareils qui y sont liés sont des manières de s'assurer que vous les remplirez correctement. Afin de permettre une prise en main de l'imprimante 3D qui soit optimale, il s'avère important de bien connaître les pièces qui la constituent et les matières premières qu'elle utilise. Tel qu'expliqué précédemment, il existe différents principes d'impression 3D le dépôt de matière fondue, la stéréolithographie, etc. Pour chacun de ces principes, des compagnies ont créé des imprimantes 3D dont certaines caractéristiques diffèrent les unes des autres matériaux de conception, couleurs, dimensions, etc. Des composantes principales se retrouvent toutefois, généralement, dans l'ensemble des possibilités. Bien comprendre la fonction de chacune d'elles et être en mesure de bien les repérer sur l'appareil utilisé à de nombreux avantages, donc une utilisation optimale, une réparation code bris, etc. Chaque imprimante a un châssis, dont la, la principale fonction est de supporter les composantes électroniques et mécaniques impliquées dans l'impression 3D. Il existe une infinité de possibilités au design de châssis, d'une imprimante, mais moins de procédés de construction et chacun d'eux possède ses avantages. Par exemple, les cadres construits à l'aide de joints et de tiges sont simples à créer et à assembler, mais l'accès qu'ils offrent aux pièces mécaniques et électriques peut augmenter les risques de blessures. Sinon, on retrouve aussi des châssis fermés ou semi-fermés qui sont en métal ou en plastique. Ces modèles sont plus chers à produire, mais en plus d'être souvent plus esthétiques, offre une protection supplémentaire puisque plusieurs pièces ne sont pas facilement accessibles. Habituellement, partie intégrante du châssis, on trouve également les tiges de guidage qui permettent à la tête d'impression de se déplacer le long de ses axes. Sur les tiges de guidage, un ou plusieurs moteurs de type pas-à-pas contrôlent précisément les mouvements de la tête d'impression. La tête d'impression renferme un mécanisme qui permet de forcer la matière première afin de la rendre malléable. On parle alors d'extrusion. Ainsi, on fait souvent référence au mot « extrudeuse » lorsqu'on pense à la pièce qui fait l'extrusion de la matière première. Afin de forcer la matière première, l'extrudeuse contient un moteur qui l'engage vers une bûche chaude, qui fait fondre la matière, la rendant ainsi suffisamment malléable pour qu'elle puisse être déposée à différentes vitesses ou à différentes quantités. Une fois sortie de la buse de l'extrudeuse, la première couche de matière première se dépose sur une plateforme d'impression, communément appelée lit d'impression. Rond, carré ou rectangulaire, le lit d'impression est typiquement constitué d'une vitre sur laquelle il peut y avoir un matériel qui augmente l'adhésion de la pièce imprimée à la plateforme lors de l'impression. Mis à part leurs dimensions et leur forme, deux catégories de plateformes existent celles dont la surface est chauffée et celles qui ne le sont pas. Alors que les lignes d'impression non chauffées sont surtout recommandées seulement pour l'impression du PLA, celles dont la température augmente sont souvent nécessaires pour les autres types de matières premières. En chauffant, la plateforme assure une meilleure adhésion à ces matériaux qui, lorsqu'ils refroidissent, se rétractent tellement qu'ils se décollent lors de l'impression. Finalement, connecter à une interface qui permet à l'utilisateur d'effectuer des réglages de l'imprimante euh, les, les imprimantes 3D possèdent un, un micro-logiciel qui permet d'en contrôler tous les aspects. C'est euh, le deuxième cerveau de l'imprimante, vous étant le premier. Et Alimenté par une prise de courant 120 volts, il transmet les informations à toutes les pièces en passant par des circuits électriques qui, connectés à des cap capteurs, lui renvoient des informations à leur tour. Depuis le début du cours, le terme « matière première » a été volontairement utilisé afin de mettre l'accent sur le fait que l'impression 3D peut être faite à partir d'une panoplie de matériaux et que de multiples facteurs, dont l'imprimante choisie, l'environnement de travail et le rendu espéré, vont influer sur le choix de la matière première à utiliser. Par exemple, une imprimante qui fonctionne selon le principe de la stéréolithographie, on rappelle que c'est la transformation d'un liquide en une forme solide grâce à un laser, Utilise une résine en photopolymère qui est sensible aux rayons ultraviolets. Cette résine peut être très résistante, mais onéreuse. L'impression par fusion sélective par laser est un autre exemple de méthode d'impression 3D. Cette méthode balaye une fine poudre qui se solidifie grâce à un laser. La gamme de matériaux utilisés est vaste et comprend les, les plastiques, les métaux, le verre, la céramique et les différentes poudres de matériaux composites. On peut aussi penser aux imprimantes avec un bras robotisé qui peuvent notamment être utilisés en construction de bâtiments et dont la matière première pourrait être le béton. En somme, il existe de nombreuses matières premières imprimées en 3D et leur nombre augmentera certainement au fur et à mesure que les technologies évolueront. Il s'avère tout de même important de porter une attention particulière sur les deux matériaux les plus susceptibles d'être utilisés par les imprimantes fonctionnant selon le principe de dépôt de matière fondue, soit le PLA ou l'ABS. Certaines imprimantes 3D sont compatibles avec ces deux matériaux, tandis que d'autres ne permettent que d'utiliser un de ces deux-là. Chacun d'eux a ses avantages et ses défauts, mais selon votre imprimante, votre environnement de travail ou votre intention de construction, il faudra choisir celui qui est le plus approprié. Le PLA, ou acide polyactique, est biodégradable ou semi-biodégradable et peut être fabriqué à partir de matériaux recyclés et par la transformation de la dextrose, un sucre végétal qui peut être obtenu à partir du maïs, de la betterave, de la canne à sucre ou d'une autre plante riche en sucre. Peu résistant à la chaleur et sensible à l'humidité, il plie peu et peut donc se casser facilement. Vendu sous la forme de bobines de filaments dont le diamètre choisi VV variera en fonction de l'imprimante 3D, le PLA est notamment utilisé pour fabriquer des emballages, principalement dans l'alimentaire, en substitution des plastiques issus d'énergie fossile, car le matériau est compatible avec un contact alimentaire. L'ABS, ou acrylonitrile butiadinestyrène, quant à lui, est un polymère thermoplastique non renouvelable, mais qui peut être recyclé. Capable de résister à des températures plus élevées que le PLA, il est toutefois aussi sensible à l'humidité. Il risque moins de se rompre que le PLA lorsqu'on le plie. En raison de ses propriétés, il est très utilisé en industrie. On le retrouve par exemple dans beaucoup de pièces de plastique électroménagées, dans certains casques protecteurs et instruments de musique. Les blocs Lego sont probablement l'utilisation la plus reconnaissable de l'ABS. Lors de son impression, l'ABS dégage une forte odeur de plastique brûlé. En plus de ce désagrément, des études ont démontré que des quantités inquiétantes de nanoparticules sont émises par l'utilisation de l'ABS en impression 3D. Ainsi, il est nécessaire de prévoir qu'on en fasse une utilisation dans un endroit aéré et muni d'une hotte, ce qui permet l'extraction des fumées éventuelles. Avant de modéliser le premier objet que vous imprimerez, il peut être en enrichissant d'imprimer des modèles qui vous permettront de tester les limites de votre imprimante 3D tel qu'expliqué dans le module où nous avons abordé le rôle du trancheur, de nombreux paramètres peuvent influencer le rendu de votre production et pouvoir les expérimenter aide à mieux les comprendre. Il s'agit également d'un excellent outil pour se familiariser avec la terminologie utilisée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des modèles rendus disponibles sur des sites internet par des personnes intéressées par l'impression 3D. Par exemple, pour comprendre ou expliquer la différence entre les taux de remplissage de l'impression et les Possible d'imprimer une même pièce à des taux de remplissage différents. Mis à la disposition auprès de l'imprimante, ces exemples pourront permettre une meilleure utilisation des matières premières en démontrant que remplissage à 100% n'est pas toujours nécessaire. Un autre exemple est celui de la température. Puisque la température à laquelle l'extrusion se produit a une influence sur la qualité de l'impression et que chaque matière première a une température d'utilisation optimale, il existe des modèles permettant de comparer une même impression réalisée à des températures différentes. L'impression en surplomb, en couche, de différentes épaisseurs, ou avec ou sans support, à différentes vitesses, etc. sont d'autres tests qu'il est possible d'effectuer et il existe des modèles qui permettent d'en faire plusieurs en une seule impression. Toutefois, ils sont souvent plus complexes à paramétrer que ceux qui visent à expérimenter une seule variable. Malgré vos connaissances et votre expertise, il se peut que vous rencontriez des problèmes techniques lors de l'impression. Parfois, annuler et recommencer l'impression peut être suffisant pour surmonter certains problèmes. C'est pour cette raison que les premières minutes de l'impression sont importantes et qu'il est parfois rentable de bien surveiller le processus au départ. Toutefois, si des erreurs surviennent toujours après plusieurs essais, il serait mieux d'en chercher les causes et d'effectuer des tests afin de vérifier d'éventuelles hypothèses. Certains problèmes peuvent être réglés par la modification d'un seul paramètre d'impression alors que d'autres nécessitent davantage d'ajustements.